Salut, on va se faire une petite fiche méthode donc, pour étudier l'intersection de deux droites dans l'espace. Donc Le 12% que tu vois ici, en fait, ça veut dire que cette méthode, tu vas devoir l'utiliser dans 12% des questions que tu vas rencontrer. Alors, bien sûr, c'est 12% environ, mais dès que ça dépasse 10%, en fait, ça veut dire que c'est vraiment important de, de, de maîtriser cette méthode-là. Alors, on y va. On va commencer par une petite figure. Donc Tu as deux cas. Donc Le cas 1, où les droites vont être séquentes, et le cas 2, où elles vont être non séquentes. OK. Alors les droites, dans, dans la plupart des exercices, en fait, ces droites, elles vont être désignées par des points, tu vois. Donc là, j'ai pris A, B C, D, donc les droites A, B C, D. Dans certains exos, elles seront elles peuvent être désignées par des, des lettres aussi, comme ça. Donc j'ai pris des, des primes, ça peut être d'autres lettres, bien sûr. Alors, tu peux remarquer que euh, donc le, la, la, les figures, là, pour les cas 1 et 2, elles sont quasiment euh, identiques. Alors pourquoi C'est parce qu'en fait, dans l'espace... Tu peux avoir l'impression que deux droites se coupent alors qu'elles se coupent pas. Donc là elles se coupent vraiment, voilà, elles sont dans le même plan finalement. Donc j'ai mis le point d'intersection I ici, et là en fait j'ai fait passer la droite CD derrière avec des pointillés comme ça. Donc finalement tu as l'impression qu'il y a un point d'intersection ici, mais il n'y en a pas. Okay, donc il faut faire vraiment attention à ça dans l'espace. Donc on y va. La première étape, en fait, ça va être de rappeler la représentation paramétrique de chaque droite. Parce qu'en fait, souvent dans les exercices, quand cette question arrive, tu as étudié donc, une droite d'un côté, une droite de l'autre, ou voilà, peu importe, mais c'est un peu éparpillé tout ça. Donc, en général, il vaut mieux récapituler, et avoir sous les yeux, en fait, la représentation paramétrique de chaque droite, et sur la même ligne, si tu peux. Donc ça, tu comprendras pourquoi après. Donc AB, tu peux la mettre ici, et CD, tu peux la mettre là. Alors, je ne vais pas revenir sur les représentations paramétriques de droite dans cette fiche, c'est juste pour te dire... Donc, tu as x, y et z, donc les coordonnées dans, dans l'espace, qui dépendent d'un paramètre, tu vois. x dépend de t, y dépend de t, z dépend pas de t, mais là, z dépend de t, tu vois, enfin, voilà, peu importe. Alors, représentation paramétrique, juste pour rappel, hein, tu as un point, un vecteur, et là, pareil, un point, un vecteur. Donc, encore une fois, je t'invite à aller voir d'autres vidéos si tu n'es pas trop à l'aise avec ça. L'important, en fait, quand tu vas chercher, quand tu vas étudier l'intersection de droite dans l'espace, c'est de bien avoir donc, des représentations paramétriques dans lesquelles tu as des paramètres différents. C'est-à-dire que là, si tu as t, là tu prends un autre paramètre. Surtout, il ne faut pas que tu aies du t ici, d'accord t et t' ou alors k et k', ou t et k', peu importe, mais deux lettres différentes, d'accord Si tu prends t ici et t là, en fait, tu vas, tu vas rater cette question parce que tu vas tomber sur un système où tu n'auras qu'une seule inconnue, t, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on te, qu te demande de faire, voilà. C'est pour ça que j'ai mis des gros warnings ici. Vraiment, il y a beaucoup d'élèves qui oublient euh, de, de prendre des, des paramètres différents. Même si dans l'exercice, la représentation paramétrique de CD, on t'en parle et on te dit 1 plus t, 2 plus t, moins 2, moins t, c'est à toi dans cette question d'adapter et de voir que dans cette question-là, exceptionnellement, il faut changer le t en t' d'accord, pour ne pas avoir le même paramètre qu'ici. OK. Donc c'est quasiment la même chose pour le cas 1. Et le K2, donc ces deux droites-là elles vont être séquentes, on va le voir après. Alors, ces deux droites-là, elles vont pas être séquentes. Par souci de simplicité, j'ai pris quasiment les deux mêmes représentations paramétriques. Donc AB, ça ne bouge pas. Et CD, ça ne bouge, ça bouge presque pas. Il y a juste le 3 qui change, tu vois. Le 1, le 3. Après, Y et Z, ça change pas. Alors, dans la réalité, dans les, les vrais exercices, tu peux très bien avoir une représentation de CD qui est complètement différente de celle qui est la d'accord Voilà. Donc ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, alors ça va dépendre des énoncés en fait. Si rien ne t'indique que les droites sont séquentes dans l'exercice, en fait il faut le supposer. Enfin, je te conseille de rédiger comme ça. Alors, si besoin, désignez le point d'intersection par une nouvelle lettre. Surtout ne prends pas une lettre euh, qui a déjà été utilisée dans l'exercice. Si on te parle du point P dans l'exercice, bah, le point d'intersection des droites euh, que tu vas supposer ici ne l'appelle pas P. Voilà. Alors du coup, cette étape 2 elle est facultative. D'accord Ça dépend vraiment de, de l'énoncé en fait voilà. si tu as à écrire ça euh, donc, tu dis supposons que A, B, C, D sont séquentes et toujours pareil en fonction de l'énoncé au niveau du point I si tu peux, euh, si tu as l'occasion de préciser le, le, le nom du point Alors, encore une fois ça peut être des, des primes ça dépend des exercices Alors, étape 3, donc ça c'est l'étape importante où il faut connaître le cours. En fait, il faut que tu saches ce que ça veut dire deux droites, le point d'intersection de deux droites, si tu veux. En fait, ce point d'intersection, il va vérifier à la fois la représentation paramétrique d'une droite, et en même temps celle de l'autre. Tu vois, c'est pour ça que le système en fait, qui va en résulter, bah, c il va correspondre à égaliser les coordonnées 2 à deux de ces représentations paramétriques, là, tu vois bon, Sous la forme d'un système. Alors, ce que tu vas faire là, c'est là où c'était intéressant de mettre tes deux droites en face, tu vois, là et là. En fait, le point d'intersection, il va vérifier, donc, le x de la première droite et le x de la deuxième. Donc, en fait, tu vas avoir ce x qui est égal à celui-là. Du coup, moins 2t égale 1 plus t Pareil pour y. y égale y. Donc, 1 plus t égale 2 plus t et le z, même chose, donc moins 1 égale moins 2 moins t Alors le x, il va être égal donc à 1 plus t ici, tu vois, dans le cas où elles sont séquentes. Par contre, à 3 plus t dans le cas où elles ne sont pas séquentes, du coup le système va changer un tout petit peu, juste à ce niveau-là. Voilà, donc tu peux mettre ça avant d'introduire le système. En fonction de ce que tu as mis ici, tu dis donc leur point d'intersection i, si tu l'as appelé i, euh, vérifie, et ensuite tu introduis le système. Et le alors tu le mets seulement si tu as supposé, tu vois, si tu fais une supposition, alors ça implique que leur euh, point d'intersection, etc. Si tu ne l'as pas mis, en fait, comme tu passes de là, de la présentation des droites, à directement le système, du coup tu ne mets pas le alors. Voilà, et le système, donc, ça se note avec, euh, un système, ça se note avec une accolade, comme ça. Donc, dans le cas 1, tu as ce système-là, dans le cas 2, tu as ce système-là, il diffère juste ici, mais dans, le, le, dans la réalité, il peuvent vraiment, euh, tu n'as pas forcément la, exact, quasiment la même chose euh, ici et là, hein, d'accord voilà. Alors, avant de résoudre, maintenant, il va falloir résoudre ce système. Donc, d'abord, tu numéros tes lignes, 1, 2, 3. Et ce que tu vas faire, en fait, tu peux remarquer que tu as euh, un système de trois équations à deux inconnues. Okay. Inconnu, c'est t et t'. Et euh, en fait, ça veut dire que tu vas utiliser deux lignes de ce système pour trouver tes inconnus, t et t'. Et la troisième, il ne faut pas oublier, ça va être une ligne de vérification, en fait. Donc, c'est pour ça que ta résolution, en fait, je te conseille de la découper en deux morceaux. Donc, tu commences la résolution du système en utilisant deux lignes, Alors, si possible, les deux lignes les plus faciles. Alors, les lignes les plus faciles, en fait, c'est par habitude, tu vas commencer à les repérer, hein, tu, vas, tu vas arriver à les repérer petit à petit. Donc, tu vois, par exemple. On va faire ce, le cas 1. Donc la première, la première ligne, tu vois, on a une équation à deux inconnus. Pareil, la deuxième, une équation à deux inconnues. Donc ça, on ne sait pas faire. La seule qu'on sait faire ici, c'est une équation une inconnue, t' ici, la ligne 3. Donc en fait, tu dois commencer par celle-là. Donc là, bon, faire, après, résoudre des équations, ce n'est pas l'objet de cette fiche, mais tu vois, là, on, tu fais passer ton moins 1 de l'autre côté, ça fait moins 2 plus 1, et tu fais passer ton moins t' de l'autre côté, du coup, ça te fait t' égale... T' égale 1, tu vois, tu peux l'écrire directement. Et euh, après, donc à partir de, cette, de ce résultat-là, ben, tu vas l'injecter dans une des deux lignes qui te restent. cest les deux lignes qui te restent, comme tu as utilisé la 3, ben, c'est la 1 ou la 2. Alors il faut choisir entre la 1 ou la 2. La plus facile, c'est celle où tu n'as pas de coefficient devant ton t. Maintenant, on cherche t, tu vois, parce que t' on a trouvé que c'était moins 1. C'est plus facile de résoudre du t tout seul comme ça que du t avec un coefficient devant, tu vois. Donc il vaut mieux prendre la deuxième ligne. Voilà, donc là c'est pareil, hein, tu vois, tu fais passer ce 1 de l'autre côté, ça te fait t égale 1 plus t', ce que tu as ici, et ton t', prime, tu sais que c'est moins 1, donc tu remplaces, ça te fait t égale 0. Okay bon, Je passe un peu vite sur la résolution du système parce que c'est pas tellement l'objet de la, de la fiche. Et alors là, comme je te disais, donc tu as trouvé des valeurs pour t et t', prime, mais ça ne veut pas dire que ces valeurs-là, elles sont forcément solution du système. En fait, c'est maintenant que c'est important, c'est-à-dire que c'est là où on va trancher entre est-ce que les droites sont séquentes ou pas. En fonction de si ces deux valeurs. Donc de t et t' ben, fonctionne, si tu veux, dans la dernière ligne que tu n'as pas utilisé, ben on va conclure donc c'est le système compatible ou incompatible. Compatible, ça veut dire qu'il a une solution, donc les valeurs que tu as trouvées ici sont solutions. et incompatible, ça veut dire qu'il a en fait que les valeurs que tu as trouvées là, elles ne sont pas solutions. OK. Donc on va prendre le t' qu'on a trouvé là, moins 1, et le t qu'on a trouvé là, 0, et on va les injecter, on dit dans la dernière ligne, qui est la première qui nous reste. Donc tu vois, on va faire le côté gauche d'abord, le côté droit ensuite, donc ça va faire moins 2 fois 0, et 1 plus moins 1. Ce que j'ai marqué là, ça te fait 0 à gauche et 0 à droite. Donc tu trouves la même chose, donc là on dit que le système est compatible. Les valeurs de t et t' fonctionnent. Maintenant, dans le cas numéro 2, en fait tu as moins 2t égale 3 plus t' cette fois, donc si tu fais moins 2 fois 0, ça va te faire 0, par contre si tu fais 3 plus moins 1, donc 3 moins 1, ça va te faire 2 ici, tu vois, la seule différence elle est là. Donc comme tu ne trouves pas la même chose là et là, alors que tu es censé trouver la même chose, bah, tu le dis, 0 voilà. différente de 2, sous-entendu j'ai bien vu que je ne trouvais pas la même chose dans la ligne de vérification numéro 1, donc le système est incompatible, les, les valeurs de t et t' que j'ai trouvées là ne fonctionnent pas. Voilà donc là, surtout n'oublie pas cette étape de vérification, je l'ai mise ici en, en warning parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui qui trouvent euh, des valeurs pour t et t' et qui se disent automatiquement il y a un point d'intersection. Mais en fait, pas forcément, ça dépend de la dernière ligne. Voilà. Et donc, dernière étape, en fait, c'est facile. Hein. Donc, si le système est compatible, il y a une solution, bah, les droites sont séquentes. Okay. Et euh, si le système est incompatible, bah, elles ne sont pas séquentes. Alors, dernière étape qui dépend euh, de ce que tu as trouvé avant, forcément, si elles sont séquentes, ben, la plupart du temps, dans les exos, on va te demander d'en de, déduire les coordonnées du point d'intersection. En général, tu ne vas pas t'arrêter là, comme ça. Donc, ce que tu vas faire maintenant, seulement dans ce cas, encore une fois, tu vas prendre, donc, soit ce t égale 0, tu vas l'injecter dans la représentation correspondante, c'est-à-dire celle de AB, on va, revenir, on va y revenir après. Soit tu prends ce paramètre-là, t' égale moins 1, et tu l'injectes dans la représentation de cd. Parce que t, il correspond, c'était le paramètre de la droite AB, et t' le paramètre de la droite cd. Donc on va aller, on va retourner au début. Voilà, donc là on est dans le cas séquente, donc ce cas-là. Et voilà, tu vas remplacer t ici par 0. Donc tu vois, ça va faire moins 2 fois 0, 0. 1 plus 0, 1. Et moins 1, il n'y a pas de t donc ça ne bouge pas. Donc le, le point i va avoir pour coordonnées 0, 1, moins 1. Tu vois? X, Y, Z, 0, 1, moins 1. Maintenant, ben, pour vérifier si tu as le temps dans ton exercice, je te conseille d'injecter aussi donc, le paramètre t' dans euh, CD, dans, dans l'autre droite, pour vérifier si tu trouves la même chose. Si tu ne trouves pas pareil, ben, finalement ça veut dire que tu as fait une erreur quelque part. C'est une façon de vérifier si tout ce que tu as fait est juste. Donc, par contre, t' il vaut moins 1, hein, il ne vaut pas 0. Donc 1 plus moins 1, ça fait 0. 2 plus moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Et moins 2 moins moins 1, ça fait moins 2 plus 1, moins 1. Tu vois, on trouve encore le même point I, 1, pardon, 0, 1, euh, moins 1. On trouve bien le même point d'intersection, là et là, avec des paramètres t et T' qui sont différents, ce n'est pas grave. Voilà, c'est important, c'est qu'on trouve bien le même point d'intersection. Si tu as confiance dans ce que tu as fait, ben, si tu veux gagner un peu de temps, tu prends un des deux paramètres et tu l'injectes dans la droite correspondante. Et si tu n'es pas trop sûr de toi, ben, tu injectes les deux pour vérifier que tu trouves bien le même point quoi. Voilà, voilà. voilà. Bon, ben, écoute, on a fini. Donc en cette étape, euh, maintenant je vais te montrer quelques applications possibles. Donc voilà le genre de questions que tu peux rencontrer, tu vois, montrer que les droites AB et D ne sont pas sécantes, déterminer les coordonnées du point d'intersection, tu vois, il y a plein de façons en fait, de te faire utiliser cette méthode-là. Donc souvent, en fait, tu ne sauras pas à l'avance si les droites sont sécantes ou pas. c'est un petit peu bizarre, mais tu ne sauras pas si tu dans le cas 1 ou le cas 2 euh, avant d'avoir résolu le système et de regarder s'il est, est compatible ou non. Tu vois, par exemple, euh, les droites AB et CD sont-elles séquentes bah, finalement.. Euh, on ne sait pas. Par contre, il y a des questions où tu sauras clairement déterminer les coordonnées du point d'intersection, ça veut dire qu'il existe, donc ça veut dire que tu sais à l'avance que les droites sont, sont séquentes. La, la première question là, A, B et D ne sont pas séquentes, ça veut dire que tu sais à l'avance qu'elles ne sont pas séquentes. Mais tu vois que la plupart, bon, c'est celles qui viennent après là, bah, tu ne sais pas. Donc il faut faire avec. Bon, je vais quand même décomposer en deux cas, comme j'ai fait depuis le début. Donc le cas 1 séquente, donc comme je te disais, il y a des cas où tu le sauras à l'avance, il y a des cas où tu ne sauras pas. Bon, voilà, après, c'est juste des copier-coller de ce que j'ai mis avant en cette étape. Et euh, juste en, en rapprochant les différentes étapes, tu vois, finalement, ça ne prend pas énormément de place. Bon, quand même, un petit peu, une demi-page, c'est une question assez longue hein, dans ce genre d'exercice. Euh, donc, il y a juste une petite subtilité. Si tu es dans le cas séquente... Et que tu ne sais pas à l'avance que tu es dans le cas séquente, <rire> comme ça peut arriver dans pas mal de questions, je t'ai montré, il faut quand même. Donc tu rappelles la représentation de tes droites, mais là ici, tu te mets la petite phrase supposons que A, B et C, D sont séquentes, en I éventuellement, parce que euh, finalement, tu ne le sais pas à l'avance. Comme je te disais, en fait, tu vas découvrir la plupart du temps si elles sont séquentes ici. Tu vois À partir du moment où tu vas dire tu vas voir si le système est compatible ou non. Quoi. Voilà. Petite subtilité, quoi. Donc le cas de euh, non-sécante, pareil, la plupart du temps, tu ne sauras pas si elles sont non séquentes, mais dans tous les cas, si elles sont non séquentes bah, tu vois que la question, donc, ça, peut être, ça peut être ça, ou ça peut être toutes les autres, finalement. Soit on te dit qu'elles ne sont pas séquentes dès le départ, soit tu ne sais pas. Mais dans tous les cas, en fait, cette phrase, il faudra la mettre, tu vois, c'est la petite différence entre séquentes et non-sécante, dans sécante, ben, parfois on te dira qu'il y a un point d'intersection, donc il faudra, on ne va pas mettre supposons que, alors que dans le non séquentes, finalement on ne te dira jamais qu'elles ont un point d'intersection, parce que finalement elles ne sont pas séquentes. Et donc du coup la phrase supposons que, ben, il, faudra, il faudra tout le temps la mettre. Okay. Et encore une fois, non séquentes, tu le découvriras souvent ici hein, en, en voyant si le système est incompatible ou compatible, et tu vois que la fin, du coup, chercher le point d'intersection... Euh, euh, la grosse différence entre les deux, hein, c'est qu'on ne va pas chercher le point d'intersection euh, pour quand, si elles sont non séquentes. On le cherche que si elles sont séquentes. Enfin, on le cherche dans le sens où on donne ses coordonnées. On va, on va donner ses coordonnées du point d'intersection seulement si, si on a trouvé qu'elles étaient séquentes. Voilà, ben, écoute, on a fini cette petite fiche. Encore une fois, c'est une fiche qui est importante, parce que comme je te disais au début, euh, c'est voilà, une méthode qui va revenir dans 12% des questions, donc plus de 10%, ben, ça veut dire que c'est vraiment important. Je t'invite vraiment à la, à la bosser, celle-là. Alors tu peux retrouver cette fiche sur mon site jebossetranquille.fr, tu peux la prendre telle qu'elle ou alors l'adapter en fonction de, ben, de tes besoins, de comment tu veux mettre des couleurs, etc. etc. En tout cas, tu peux l'imprimer, la télécharger en PDF si tu veux te l'imprimer à 4, à 5, peu importe. Voilà. Ben, écoute, moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao